Il y en a trois. Un, M. Kamachi Kirbin Gauthier. Deux, M. Ilunga Temboa Bruno. Trois, M. Kyungu Mushidi Alain. Voilà donc les deux ordonnances euh, que je suis venu euh, vous rendre publiques. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je les renvoie au journal officiel. Direction la Chambre basse du Parlement où deux membres du gouvernement central ont été auditionnés à la commission multisectorielle d'évaluation de l'impact contre le Covid-19. Il s'agit de Julien Paloukou de l'industrie et en réalité des droits humains. On fait le point avec Sylvie Mouimbo. Depuis l'apparition du coronavirus en République démocratique du Congo, une stratégie a été mise en place par le ministre de l'Industrie pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Julien Paloukou Kongia, patron de l'industrie congolaise, évoque divers financements mis en place par le gouvernement à travers son ministère pour amortir le choc économique et surtout autonomiser les Congolais dans la production des biens de première consommation. Nous avons mis en place une ligne budgétaire de 800 000 à travers les fonds de promotion de l'industrie pour financer les approvisionnements de la capitale par euh, la, la province du Congo central et tout lex nous. C'est ainsi que sur les marchés, vous avez senti que les prix de certains biens ont gardé une stabilité parce que le ministère de l'Industrie s'est investi dans l'approvisionnement de la capitale. On n'a pas seulement songé à la capitale, nous avons songé également au centre du pays, notamment l'espace Kassai, qui connaissait des problèmes d'approvisionnement par les produits industriels qui sont ici des usines de Kinshasa et du Congo central, notamment les sucre, les ciments, la farine de fromage. Et euh, le financement qui a été accordé par le ministère de l'Industrie à travers le FPI a permis de baisser les prix de vente en bougimaille de l'ordre de 20 à 15% pour certains produits. Sur les questions des droits de l'homme, André Litté, ministre des droits humains, a expliqué les efforts du gouvernement pour garantir à chaque Congolais la jouissance de ses droits malgré l'état d'urgence. Son ministère sonnera toujours l'alerte en ce qui est des engagements pris par la RDC en matière de droits humains. Comme pays, comme État, nous avons l'obligation constitutionnelle de protéger les vies des Congolais parce que, comme tout le monde le sait, cette pandémie n'épargne aucun État, le nôtre y compris. Conformément à nos prérogatives, nous allons continuer à jouer notre partition au gouvernement, à l'occurrence, alerter les gouvernements de la République chaque fois qu'il le faut sur la nécessité qu'il y a de respecter nos engagements internationaux en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Les travaux en commission s'intensifient. Chaque membre du gouvernement passe donner aux élus légitimes du peuple les informations sur son secteur, selon les commissions correspondantes. On reste à l'Assemblée nationale cette fois pour parler de la résurgence de la maladie à virus ebola en Bandaka dans la province de l'Équateur. Le député national Sam Bocolombe, l'élu des Bassan Kousso, a présenté une motion d'information devant les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Une fois de plus, Sylvie Mouremou. L'attention de tous les Congolais était focalisée sur l'augmentation des nombres de cas testés positifs au coronavirus. À Bandaka, ce qui était à craindre est arrivé avec la réapparition de la maladie à virus Ebola. L'honorable Sambo Colombé, élu de Bassan Koussou, a soulevé une motion d'information à l'intention de la plénière de l'Assemblée nationale. La province de l'Équateur, par la ville de Bandaka et le territoire de Bolomba a été surprise par des cas testés positifs à maladie, à virus Ebola. Les données actuelles qui nous ont été remontées se présentent comme suit. En Bandaka, on enregistre cinq décès souvenus dans la communauté sous un tableau de maladie à virus Ebola, dont un cadavre a été testé positif. Les quatre autres ayant déjà été enterrés sans prélèvement pour test post-mortem en laboratoire. Ça fait froid au dos, vous l'aurez remarqué, honorable député, chers collègues. Aussi, la réapparition de cette épidémie en pleine agglomération de Mbandaka et dans les territoires environnants comme Golomba, territoire d'environnement sans eau ni électricité, appelle-t-elle une riposte conséquente étant donné la dangerosité de la maladie dans un autre registre, le secrétaire du comité technique de riposte contre le COVID-19, lui, s'est entretenu avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe est venu dans sa casquette d'universitaire pour s'enquérir de la situation de l'université de Kinshasa et d'autres établissements universitaires pour la reprise des cours. Explication Marie Calongue. Le fonctionnement des universités et instituts supérieurs préoccupe le corps administratif de l'université de Kinshasa. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, dans sa casquette d'universitaire, est venu auprès du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour s'enquérir de la situation de l'université de Kinshasa. Alors, je suis venu un peu le voir pour m'enquérir de la situation, n'est-ce pas, à l'université. Je suis un universitaire. Et, euh, Nous euh, sommes euh, du euh, même euh, signe astrologique tu, comparer, tu compares quoi S'il euh, a... te plaît reste dans ta vie Des filles et, ah, et épargne mon nom Je ne sais pas si tu me comprends Maman lâche moi Je n'ai pas 50 000 à te donner Maman, je, je, okay. je suis rentrée okay. Je suis tellement yeah, Des 50 infrastructures Pour les étudiants euh, De l'ISTEM à Bounia Avec euh, le moyen propre Dans son institut Et ça c'est un exemple vraiment à suivre il s'est dit par la suite émerveillé par les actuelles installations du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui vient sans doute redorer l'image de ce secteur. Situation épidémiologique COVID-19 en RDC, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 15 juin, le cumul est de 4974 cas confirmés, dont un cas probable, 112 décès, 628 personnes guéries et 167 cas suspects détectés après investigation. Nous l'avons dit en titre et célébration aujourd'hui de la journée de l'enfant africain. Il faut dire que depuis le 16 juin 1991, l'organisation de l'unité africaine a instauré cette journée et c'est en souvenir du massacre des cer de certains enfants, des centaines d'enfants par le pouvoir de l'apartheid lors d'une marche pour la défense de leurs droits à Soweto, le 16 juin 1976 en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo plus précisément à Kinshasa, la ministre d'État, ministre du genre, Enfant et Famille, a adressé un message à ce sujet. On l'écoute. En ce jour mémorable du 16 juin, journée de l'enfant africain, instituée en 1991 par l'Organisation mmh, mmh. de l'Unité africaine, devenue Union africaine, en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud, tombé sous les balles du régime de l'apartheid en 1976, j'ai l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République, de passer ce message d'espoir en direction des enfants de notre pays, surtout à cette période délicate où la pandémie à coronavirus nous oblige à modifier plusieurs de nos habitudes. La Journée de l'Enfant Africain est célébrée au moment où, à l'instar d'autres nations du monde, le gouvernement de la République met en application une série de mesures visant à stopper la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ces mesures ne visent qu'un seul objectif, celui de préserver le capital principal qui est la santé de la population congolaise en général et celle de l'enfant en particulier. La République démocratique du Congo, notre pays, et partie prenante à la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant adoptée en 1990 par l'Organisation de l'Union africaine, devenue par la suite In Union africaine, qui célèbre ainsi en cette année 2020 le 30e anniversaire de cet instrument juridique. Cette charte décline les engagements des États vis-à-vis -vis des droits de l'enfant. Les ministères du genre Famille et Enfants a rendu possible une activité de participation des enfants à un projet spécifique impliquant des enfants reporters. Il s'agit du projet dénommé Ado Discutons RDC. Chers compatriotes, malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés, les défis à relever en matière de l'application des droits de l'enfant restent encore importants. Pour sa part, le gouvernement de la République et conduit le Premier ministre son Excellence Ilunga Ilukamba s'inscrit dans la vision du président de la République-chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui est de protéger tous les Congolais et plus spécialement les enfants. Il s'engage ainsi à continuer son action de promotion des droits de l'enfant et à partager avec l'ensemble des Congolais l'espoir de les protéger contre toutes les formes de violence et de maltraitance. Et cette célébration de la journée de l'enfant africain a coïncidé avec le 20e anniversaire de la structure fille d'aujourd'hui. Fin de demain, une conférence de presse a été organisée à cet effet, comme l'illustre ces reportages de Lopez Kakouba et Jenny Chabani. Le 16 juin de chaque année, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain. Cette journée rappelle les manifestations des écoliers en 1976 en Afrique du Sud pour réclamer l'éducation de qualité suite à la discrimination dont ils étaient victimes. Les enfants reporters ont organisé une conférence des presse où ils dénoncent la privation de leurs droits. Face à ces tableaux sombres, les coordonnateurs du réseau des encadreurs pour l'initiative à la participation des enfants interpellent le décideur à renouveler leur engagement. Je demandais au gouvernement congolais de prendre des mesures, et ça le plus rapidement possible, pour éviter que les enfants continuent à souffrir des violences faites à leurs droits. La célébration de cette année se faisait dans un contexte particulier, celui de la maladie à coronavirus, laquelle maladie a eu certains impacts négatifs sur la jouissance des droits de l'enfant. La date du 16 juin coïncide également avec le 20e anniversaire de la structure « Fille d'aujourd'hui, femme de demain ». Cette structure qui dirige Mme Irène Massangou-Kayembe ainsi que la fondatrice de cette structure s'est référée à l'adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». En effet, cette structure a réalisé plusieurs actions humanitaires à Kinshasa, parmi lesquelles la scolarisation des jeunes filles démunies, la formation de plus de 1 filles mères en coupe et couture gratuitement, au Katanga, la prise en charge de 1 800 filles et garçons en soins de santé, pour ne citer que cela. Toute autre chose à présent avec cet atelier national des contributions de la société civile aux réformes électorales et la restructuration de la CENI des précisions d'Émilie Kalindo. La cohésion nationale résulte d'une élection transparente, juste et paisible, dans laquelle le peuple est en accord avec les résultats des urnes. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier national des contributions de la société civile aux réformes électorales et à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Ici, les éléments de réponse sont donnés après un débat entre les groupes thématiques, organisations, plateformes et réseaux membres du cadre des concertation nationales de la société civile. Des enjeux actuellement en cours en vue de la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Une constante s'est dégagée, à savoir la nécessité d'initier des réformes en profondeur de la centrale électorale en vue de garantir la crédibilité du prochain cycle électoral. Une feuille de route a été adoptée, comprenant en son sein des options majeures ci-après mener un plaidoyer soutenu auprès des autorités politiques responsables des institutions publiques et autres parties prenantes en vue de dégager un consensus national pour un processus électoral crédible horizon 2023. L'élection est une question d'intérêt général qui impacte à la fois la vie politique, sociale et sécuritaire d'une nation. La société civile qui se veut être une force influente, ne ménage aucun effort pour faire positionner cette structure comme fêtière sociale et dynamique en vue de garantir la crédibilité des animateurs de la CENI pour les élections de 2023 en République démocratique du Congo. L'actualité en province nous amène dans le haut ouélé -E -E où le gouverneur de province, Christophe Basséené, a visité le chantier de dégagement de la piste de secours de l'aéroport national Siro matari Images et commentaires bureau climatisé, C'est en citoyen lambda que le gouverneur du Otilé s'emploie au désherbage de cette piste de l'aéroport national d'Issiromatari. Ce mercredi 10 juin, Christophe Bassi-Anenonga, accompagné de ses ministres de l'aménagement du territoire, de l'intérieur ainsi que celui des infrastructures et quelques officiers, n'ont qu'une idée en tête dégager cette piste envoyée par les herbes. Cette piste a une longueur de 2500 mètres avec une largeur de 140. Et nous avons parcouru toute la piste pour enlever tout ce qu'il y avait comme herbe au niveau de, de la piste. Pendant ces temps, ce sont ces tracteurs qui sont mis en contribution pour la rénovation de la piste de secours également engloutie. C'est un homme pragmatique, donc pas trop de théorie. Et quand il constate quelque chose, il passe en acte. Il ne faudra pas que nous puissions être seulement des chefs à traiter, rester tout le temps au bureau. Je sais que le bureau est bon pour concevoir les choses, mais nous devons aussi être des hommes de terrain. Il y a peu, l'autorité provinciale avait engagé ses centaines de volontaires de l'ASBEL au-dessus d'abord pour désenclaver cette principale porte d'entrée de la province avant l'intervention musclée de ce build-user qui a eu raison de l'importante forêt devenue le cauchemar du pilote. Dans sa vision, le chef de l'exécutif provincial nourrit l'ambition de moderniser également cet arrêt en vue de doter son entité d'un aéroport moderne. La même politique de désengorger de Outuilé touche la quasi-totalité du secteur de la vie provinciale, notamment les infrastructures routières, avec plus de 331 km réhabilités à travers le 6 territoires, hormis le 4 ponts réhabilités et trois autres construits en une année de mandat. L'érection en cours du gouvernorat et la résidence officielle du gouverneur de province en sont la parfaite illustration de cette renaissance du tout comme la construction de ce poste de péage moderne à travers la province. Dans le Maniéma, par contre, les élus provinciaux réclament leurs émo émoluments. Ils en appellent à l'implication du... application du, du chef de l'État pandémie qui, qui atteint tout le monde entier et les Un caractère vital. Garantir le bon fonctionnement des organes délibérants, c'est assurer les développements à la base et les suivis au quotidien de l'action publique. La si la Pendant ces temps, dans le sud Bangui, le gouverneur, lui, fait l'état des lieux de l'hôpital général de Guémena. Regardez. Non, de base, notamment celle sanitaire, pendant cette période où le monde entier est dévasté par la Covid-19, préoccupe au plus haut point le gouverneur de la province du sud -Bangui. Son excellent Jean-Claude Mabenzegbaïbèze, -Benz, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se démerde pour réhabiliter, si pas une partie, mais l'ensemble de la clinique d'État de Guémenin qui faisait autrefois la fierté du sud à leur district, mais qui est devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Pour lier l'étude à l'agréable, mieux l'acte à la parole, le chef de l'exécutif provincial du Subangui est descendu personnellement sous le lieu accompagné du vice gouverneur de province, du ministre provincial en charge de la santé et de son staff pour se rendre réellement compte de l'état de délabrement de ce bâtiment qui abritait les services de la clinique. Il faut dire que c'est dans le souci de doter la province d'un cadre approprié de prise en charge médicale moderne au-delà de la situation de Covid dont on tire déjà des de leçons de confinement et d'isolement de la province que le gouverneur de bloquer dans un premier temps un montant de 100 000 sur les 340 que coûtent ces travaux. De là, le Gouverneur et sa suite sont allés également voir là où ils comptent construire un autre pavillon de l'hôpital général de référence pour accueillir les éventuels cas de Covid-19 et augmenter la capacité d'accueil de cette formation médicale. Jean-Claude Mabez de promet de ne pas lésiner sur le moyen pour que ces travaux se réalisent de manière concomitante et cela dans le meilleur délai. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula, lui, a procédé au lancement de la campagne de dépistage volontaire, une manière pour lui de prévenir et lutter contre les coronavirus dans sa province. Didier Momba, pour plus de détails. Avec ce lancement de la campagne de dépistage volontaire, Jacques Kiaboula Katoué a pris sur l'accélérateur de la lutte contre la Covid-19 dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jean-Claude Canfoy, le ministre provincial et les membres du cabinet du gouverneur se sont prêtés à cet exercice. Cette action de dépistage massif s'inscrit dans le plan de contingence de lutte contre le coronavirus dans les Hauts-Katanga. En croire ars Joseph Kayumba, ministre provincial de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Donc, le gouverneur a décidé aujourd'hui que tous les membres du gouvernement et tous les membres du cabinet soient dépistés. Donc nous venons d'être dépistés et je crois demain ou après-demain ça va s'élargir à tous les agents du gouvernorat. Et voir comment dépister aussi la population. Cette campagne de dépistage de la maladie à coronavirus va s'étendre à tous les haut katangais et les résultats des tests seront connus dans un bref délai parce qu'ils seront désormais publiés localement par le grand labo de Lubumbashi. L'INRB a été décentralisée. Donc euh, la province du Haut-Katanga est à mesure de faire les tests ici sur place. Et les formateurs sont venus de Kinshasa pour la formation de techniciens ici localement. Cela favorisera la prise en charge rapide des cas confirmés. Le gouvernement Kiaboula par ailleurs démentit les rumeurs faisant état d'un probable confinement total de la ville de Lubumbashi, et ce, pendant 15 jours. Pendant ce temps, au Nord Kivu, ce sont les avocats du barreau de Goma qui ont distribué des masques à la police des circulations routières. Images et commentaires ce lundi 15 juin d'une assistance constituée des cachenets et des désinfectants aux éléments de l'escadron police des circulations routières PSR-Goma, un don du conseil de l'ordre des avocats du Nord-Kivu dans le cadre de lutter contre la contamination à la Covid-19 dans la ville de Goma. C'est le bâtonnier Abel Ntumba qui a procédé à la remise de cette assistance. Les policiers de roulage ont été ciblés car ils sont beaucoup plus exposés comme ils sont toujours en contact avec le public. Ils sont sur la route et ils croisent beaucoup de gens. Et ils sont euh, aussi euh, dans une situation de risque parce qu'ils s'approchent de la population. Et ils ne savent pas avec tel ou tel autre citoyen vers lequel il va pour demander euh, les documents ou vers lequel il va pour pouvoir euh, euh, réguler la circulation, cette personne est atteinte ou pas. Donc ils sont plus exposés parce que tous les jours, ils sont sur la route. Alors nous avons vu qu'il est mieux de pouvoir leur apporter cette assistance et leur donner des conseils pour qu'ils restent toujours avec, qu'ils soient toujours couverts de manière à se protéger contre cette pandémie du séquence. C'est avec un sentiment de gratitude que le commandant de la PSR Goma, Kalengankoi Patrice, a remercié le barreau de Goma pour ses gestes. Aux agents qualifiés, il leur demande au respect de gestes barrières. Nous sommes très contents que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Que ça puisse continuer, que Dieu bénisse son corps, qu'il ne puisse pas mourir de faim dans leur maison et leur donne de sagesse pour bien faire la justice. Yeah. Lutte contre le coronavirus, la nouvelle génération, tu sais que dit, n'est pas en reste. Et là, Elle a elle aussi assisté les étudiants pensionnaires de l'université de Kisangani. Question pour cette structure de les aider en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La nouvelle génération Tshisekedi NGT vient de poser un geste de cœur en assistant les étudiants pensionnaires de l'université de Kisangani. Cette organisation, coordonnée par Junior Mata, a apporté des sacs de maïs, riz, autres vivres et des kits sanitaires. D'entrée de jeu, les membres de la NGT Chopo ont commencé d'abord par une aperçue historique de cette structure. Ensuite... Ils ont sensibilisé ces futurs cadres sur les mesures de prévention et protection contre la COVID-19 avant de les inviter à œuvrer pour l'entrepreneuriat. La nouvelle génération Tshisekedi, NGT en sigle, un mouvement associatif jeunes qui a été créé euh, le 26 mars 2009 par la bénédiction de feu Dr Étienne Tshisekedi. La NGT pense à un changement de mentalité. Nous amenons les jeunes à être entrepreneurs, les jeunes à travailler, les jeunes à subvenir à leurs besoins, à être indépendants. Oui, les motivations qui nous ont poussés à, à poser cet acte sont des mo motivations patriotiques, ce sont des motivations euh, citoyennes qui nous ont poussé à venir voir nos frères jeunes de, du campus pour pouvoir les assister et également euh, vulgariser. Également, notamment, euh, expliquer, sensibiliser concernant euh, les mesures, le respect des mesures, des gestes barrières, également du confinement lié euh, à la pandémie Covid-19. À son tour, le président des étudiants de l'UNIKIS a remercié les jeunes de la nouvelle génération Tshisekedi Tchopo pour l'assistance. Nous pensons que les étudiants vont agréer ces présents de tout cœur. Parce que ça rencontre un problème, ça rencontre un souci majeur au sein de ces hommes ici. Au nom de pensionnaires de hommes, au nom de maires qui sont présents ici parmi nous, nous vous disons merci. Plusieurs provinces du pays ont déjà bénéficié des kits sanitaires de cette structure coordonnée par Junior Mata, très engagée dans la lutte contre cette pandémie mortelle. La nouvelle génération, de est fortement implantée dans toutes les provinces de la RDC et lutte toujours sans tambour ni fanfare contre la COVID-19. Vous avez sûrement corrigé avec nous, il s'agissait de la nouvelle génération euh, Tshisekedi et non Tshisekediiste. La haute académie de la société civile congolaise tient également à apporter sa contribution en vue de vaincre le Covid-19. Son directeur exécutif Richi Lo Toulungu compte inciter la population au dépistage massif et volontaire, nous dit Luxon Kabbalah. Frères et sœurs, amis et amis de la République, nous traversons une période d'extrême urgence planétaire avec le coronavirus. Cet état de choses ressemble à une guerre totale au cours de laquelle nous nous sommes mis en cavale avec l'espoir que celle-ci prendra fin et que nous nous réunirons de nouveau. Vaincre cet ennemi ne requiert pas des moyens d'action spécialisés. Avec des simples gestes barrières, nous sauverons des vies humaines. Cette pandémie nous a fait comprendre la nécessité de mettre sur pied un système de santé performant et accessible à tous. Notre pays dispose des chercheurs ayant beaucoup de compétences. Il est alors indispensable que la RDC pense à relancer le domaine de la recherche en y consacrant des moyens conséquents et en plus d'appliquer une bonne politique de recherche. Une partie de notre population affiche un certain scepticisme face à l'existence de la maladie. Ce scepticisme est nourri par des rumeurs de diverses natures provoquant la déroute des esprits et exposant le pays à plus de contamination dans les jours à venir. L'élaboration d'une loi anti-cybercriminalité s'impose pour prévenir des rumeurs formatées depuis des officines occultes pour discréditer les efforts du gouvernement et des personnels soignants. Des gens redoutent l'existence de la maladie et ils en demandent des preuves. Chaque jour, nous prions le bon Dieu pour repousser des mauvais esprits que nous n'avons jamais vus, mais dont nous reconnaissons la présence à travers leurs effets néfastes. Cela est pareil avec la COVID-19. La maladie est là, ses effets négatifs sont visibles. Ne soyons pas distraits par le diable. Ne laissons pas ces derniers en dire sur nos cœurs. Prenons garde et respectons les gestes barrières. Nous devons travailler avec l'objectif de réaliser le standard international qui requiert une capacité de dépistage de 200 000 personnes par jour. Cette information, Joséphine Essika Essengo, membre de la CULPAC, euh, euh, Conseil universel pour la paix des nations et continents, vient d'être désignée ambassadrice pour la paix. Elle a donc obtenu la confiance de tous les membres qui ont reconnu ses actions dans la promotion de la paix dans la ville-province Kinshasa, nous dit Emilie Kalindo. Promouvoir, vulgariser le droit de l'homme et pour l'instauration de la paix dans les quotidiens des Congolaises et Congolais, telle est la mission confiée à la nouvelle ambassadrice pour la paix, Mme Joséphine Essika Essengo, membre du Conseil universel pour la paix des nations et continents. La femme est le socle de tout développement culturel, sportif et éducationnel dans la société. L'ambassadrice de la paix, Mme Joséphine Essika Essengo, a rassuré l'assistance quant aux défis à relever et à ses capacités d'être à la hauteur de ses obligations, tant dans la promotion de la paix que dans ses activités sur le terrain, en vue de soutenir l'action du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, et les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Gentilingo bilambaka à travers l'opération kinbo dans les communes de Ngiringiri, de mon engagement pour. Il de temps, il y a un peu de il a de il a de il a de il a de mon engagement pour la de la, de la République démocratique du Congo porte à la connaissance et l'opinion que le contrat qui est, est lié au consortium des sociétés du groupe Semlex pour l'implémentation d'un système d'identification biométrique national intégrant la production des passeports électroniques biométriques en mode bulle, le « Operate and Transfer » a pris fin le 11 juin 2020. Pendant, le ministère constate que les modalités du transfert des infrastructures, du savoir-faire et des données techniques à la fin du contrat n'avaient pas été précisées dans ces mêmes contrats. C'est pourquoi et dans le strict respect des clauses du contrat qui ait les parties, le ministère des Affaires étrangères avait proposé au consortium un arrangement spécifique transitoire, mais nous ne nous sommes pas entendus sur les termes du dit arrangement. J'ai ces fait. Nous avons convenu ensemble de procéder immédiatement au transfert du patrimoine à la partie congolaise, tel que prévu dans les contrats. Cette étape durera dix jours ouvrables, c'est-à-dire du 18 au 29 juin 2020, ce qui entraîne momentanément un arrêt de la production du passeport durant cette période des transferts. Nous avons désigné un nouveau chef des projets en remplacement c'est celui du consortium des sociétés du groupe Semlex pour superviser le transfert vers l'état des lieux et ré réorganiser la gestion depuis la chaîne d'approvisionnement des consommables jusqu'à la chaîne de distribution des deux documents officiels et imprimés des valeur. À la fin du transfert, un nouveau faillet des charges sera confectionné et un appel d'offres restreints sera lancé pour l'approvisionnement des consommables livrés des passeports formulaires et autres intras, ainsi que la maintenance des infrastructures et la mise à niveau des Déjà, techniciens euh, locaux, Cela aura certainement droite, un impact positif sur la baisse du de la passeport en faveur de tous nos compatriotes. patriotes fait à Kinshasa le 16 juin 2020, Marie Tumba Deza. Un autre communiqué du cabinet du président de la République, il est libellé son excellence Monsieur le président de la République, chef de l'État a appris avec une profonde tristesse le décès inopiné de M. Pierre Lumbi, au Congo, ancien ministre des Affaires étrangères, de Postes, Téléphones et Télécommunications et ancien président du Conseil des Sages du Rassemblement. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre euh, disparu que son âme repose en paix. Fait à Kinshasa, le 15 juin euh, 2020, le cabinet du président de la République Désiré Paul Ngele. Et un autre communiqué, enfin, la grande communauté Tchokwe de la République démocratique du Congo en général et celle du Lualaba en particulier, regroupée au sein de l'association culturelle Tchokwe, Koulivoire, Kuli, et merci, son Excellence, Messieurs, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, pour la nomination à la fonction de directeur général des lignes maritimes congolaises, l LMC en sigle de l'un de ses dignes fils en, en la personne de l'honorable Cédric Tchisainga Kapound, fait à Kinshasa le 15 juin 2020, Sony Mukadi Augustin, président. Okay. Voilà qui met fin à cette édition d'information, Mesdames Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance et fidélité. L'information revient à 20h. Prenez soin de vous par chaque jour. Pourquoi Pourquoi Pourquoi si nous voulons demain une société qui gagne, une société plus juste, une société qui répartit de manière équitable sa richesse, et qui peut contre la pauvreté, il faut combattre la corruption. C'est pourquoi le chef de l'État a créé dans son cabinet une agence de prévention et de lutte contre la corruption pour canaliser les recettes publiques en vue de financer les projets de développement et de lutter contre la pauvreté. Prenons conscience, ces drames peuvent être évités. Ensemble, luttons contre la corruption en RDC. Allez. C'est dire que Nina, voilà, au lit, pile au lit, au